Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, la médiathèque du village 92 a décidé de mettre en place un service de culture à emporter sur le modèle des drives. Nous allons donc vous montrer comment réserver en ligne les documents que nous vous préparerons ensuite. Il vous faut aller sur le site internet SavoieBiblio.fr Cliquez sur le lien de couleur rouge ici en haut à droite de l'écran. Et connectez-vous grâce à votre identifiant qui correspond au numéro de votre carte de lecteur et votre mot de passe. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si vous rencontrez un problème lors de la connexion. Une fois connecté, vous pouvez chercher un document avec la barre de recherche juste en dessous de votre prénom, toujours en haut à droite de l'écran. Pour l'exemple, nous allons chercher la saison 1 de Wakfu, une de nos nouveautés que nous vous recommandons chaudement. Une fois la recherche lancée, vous pouvez l'affiner grâce aux critères situés à gauche de la liste des résultats. Quand votre choix est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus d'infos » sur la disponibilité. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que le document choisi est disponible dans le centre Savoie-Biblio de la Tarentaise, c'est là que sont nos collections. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Réserver » et confirmer votre réservation. Nous vous recontacterons par téléphone une fois que nous aurons mis de côté vos réservations et prendrons un rendez-vous pour que vous veniez les retirer. A très vite